Cette vidéo, je t'annonce la fin. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de complètement arrêter mes investissements immobiliers C'est un choix difficile. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je suppose que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là. Et tu auras la réponse dans quelques instants. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première plateforme en ligne au Canada francophone qui traite d'investissement, de mindset, de finances personnelles, etc. Donc, si tu fais faire partie du moment, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et surtout tu laisses un commentaire sous cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centraux de Montréal. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un peu mon point de vue par rapport notamment à mon parcours d'investisseur. Donc, si tu me connais depuis maintenant plusieurs années, je le répète encore et encore. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière en France. Je suis originaire du Cameroun. J'ai commencé mes investissements immobiliers en France en parallèle de mon travail. Donc, j'ai bâti un parc immobilier en France. Par la suite, j'ai migré au Canada où j'ai continué mes investissements. Et par la suite, voilà, j'ai des partenariats en termes d'investissement dans plusieurs pays dans le monde. L'ordre de 6 aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter mes investissements. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mon parcours... C'est parti de plusieurs manières. C'est-à-dire c'est que j'ai démarré en 2015, ok, en achetant ma résidence principale. Ce qu'il ne faut pas faire dans certains cas. La résidence principale ça peut être un bon levier d'enrichissement et de un bon levier d'investissement. Donc j'ai acheté ma résidence principale. Par la suite j'ai commencé à acheter des studios. C'est-à-dire j'ai acheté des studios, des places de stationnement en Île-de-France. Okay. Donc j'ai acheté studio, appartement. Par la suite je suis parti au Québec où j'ai commencé. Donc ça c'était 2017 où j'ai commencé à acheter du résidentiel. Et en parallèle de ça j'ai continué à investir en France où j'ai acheté des appartements pour faire de la colocation, ok. 2018, j'ai commencé à m'étendre à l'international. Donc, j'ai commencé à acheter des terrains au Cameroun. Puis, j'ai commencé à acheter des terrains au Mexique. J'ai acheté un terrain en Indonésie sur lequel je suis en train de construire et finaliser. C'est imminent, là, partager des vidéos. Une villa qui vaut plus ou moins 1 million de dollars au moment où je te parle et ensuite j'ai évolué vers les états unis donc voilà j'ai noué des partenariats aux états unis pour faire des acquisitions et en parallèle de ça j'ai commencé à me spécialiser dans du partenariat c'est à dire c'est que je ne suis plus réellement sur le terrain c'est à dire c'est que je ne vais plus faire de visites, je ne vais plus signer les papiers auprès des banques etc donc je délègue au maximum mes investissements et quoi de mieux que de le faire via du partenariat donc j'ai noué des partenariats avec d'autres investisseurs pour certains beaucoup plus expérimentés que moi qui roulent des investissements dans lesquels je suis actionnaire donc c'est ce qu'on appelle être investisseur privé investisseurs passif et encore prêteur privé donc oui il est possible à un certain niveau comme le mien entre guillemets de ne plus trop être sur le terrain d'utiliser peut-être des liquidités pour rentrer dans des opérations immobilières ou pour prendre des parts dans des sociétés immobilières qui font des acquisitions bon, aujourd'hui c'est le niveau dans lequel je suis je te partage cette vidéo pour te dire que à un moment donné tu vas arrêter les investissements et ce n'est pas parce que j'ai arrêté d'investir moi même que je ne réalise plus d'investissements à travers les partenariats ou à travers des process que j'ai mis en place en fait et je vais te le dire je vais te l'avouer c'est vrai que je l'ai pas dit souvent c'est que la dernière fois que j'ai visité un immeuble ça fait des années à part ma maison que j'ai acheté récemment je suis plus rentré dans des biens immobiliers, ça fait plus de deux ans pourtant j'ai investi massivement en immobilier en parallèle okay? et c'est là où je veux en venir c'est que le plus tu vas investir le plus facile ce sera c'est à dire c'est que le plus difficile c'est ce que tu vas faire là dans les mois à venir ou ce que tu es en train de faire parce que je sais que parmi vous il y a des personnes qui sont déjà clients chez nous ou qui ont été clients et qui sont en plein processus le plus difficile c'est ce que vous faites en ce moment ce que vous allez faire par la suite ça va devenir beaucoup plus simple Pourquoi parce que à un moment donné tu vas te dire ok je veux commencer à déléguer mes opérations. Je vais commencer à déléguer mes investissements et tu vas te retirer. Tu vas te retirer du game entre guillemets. Et c'est un peu l'état dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de me retirer pour plusieurs raisons. Pas parce que j'arrête des investissements, mais c'est parce que je ne me considère plus comme un investisseur actif, c'est-à-dire quelqu'un qui va sur le terrain faire des visites, gérer les travaux, etc. D'une part, pourquoi C'est parce que pour moi, c'est une bonne stratégie pour moi pour gagner du temps parce que je peux aller lever des fonds auprès d'investisseurs et je vais les réinjecter dans des projets immobiliers pour grossir le parc immobilier. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter d'investir immobilier. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter l'investissement immobilier de façon active, bah c'est tout simplement pour me concentrer, accompagner des participants à faire la même chose que j'ai eu à faire lors de mes premières années d'investisseur. On s'est de montrer la voie à des investisseurs, de leur dire voilà ce que j'ai fait, voilà les erreurs que j'ai faites, voilà les succès que j'ai eu, voilà également comment toi tu peux faire en prenant en compte mon parcours, en prenant en compte mes erreurs et en ne faisant pas la même chose et en faisant mieux que moi. Donc c'est l'une des raisons, c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé de me rendre beaucoup plus actif en ligne pour aider le maximum de personnes Réaliser la même chose. La troisième raison pour laquelle je décide également d'arrêter d'investir, c'est que la situation actuelle va permettre de saisir de nombreuses opportunités. Et les personnes qui saisiront les plus d'opportunités seront ceux qui seront le plus liquides. Quand je dis le plus liquide, ceux qui auront accès à des liquidités de façon instantanée. Pourquoi Parce que les prix vont chuter, c'est-à-dire tout est à la baisse. Donc ça va être les soldes, ça va être les soldes, c'est-à-dire l'immobilier, ça va être les soldes dans les mois à venir. Donc en fait, là où je suis en train de me positionner, c'est que je suis en train de, de mettre le maximum d'argent de côté, d'essayer d'avoir accès à plus de liquidités, de nouer même des avec des investisseurs ou avec des personnes qui ont des liquidités pour monter sur de plus grosses opérations, je te dirais dans les deux trois prochaines années à venir. Donc, je step back pour plus devenir investisseur passif. L'investisseur passif, l'investisseur privé, c'est celui qui est en back, c'est-à-dire c'est celui qui est, qui est en deuxième ligne, c'est-à-dire c'est celui qui vient en renfort, c'est-à-dire c'est la personne par exemple qui va ramener les liquidités mais qui va pas être sur le terrain. Et beaucoup de nos participants, c'est ce vers quoi ils sont en train de se diriger. Pourquoi Parce qu'ils ont pu débloquer énormément de fonds. Qui leur permettent d'un côté de gérer leurs investissements et qui leur permettent de l'autre côté de pouvoir rentrer dans d'autres investissements de partenaires avec la deuxième raison c'est pour tout simplement aider le maximum de personnes à faire la même chose donc je vais me donner plus de temps en ligne donc il y aura plus de vidéos plus de vlogs plus de voyages avec moi où je vais te montrer comment ça marche en fait. et la troisième raison pour laquelle j'arrête les investissements c'est pour être liquide au moment crucial une fois que les prix seront au plus bas c'est là qu'on va sortir l'artillerie l'eau pour acheter tout ça c'est raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'investir et je t'invite vraiment à, à te préparer parce parce que et tu te souviendras de cette vidéo et tu peut-être tu me remercieras d'ici quelques années. C'est qu'on va rentrer dans un moment historique. On va vivre le plus grand transfert de richesse que l'humanité n'ait jamais connu dans les prochaines années. Il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. La vie est comme ça. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas gagner en fait. C'est impossible que tout le monde gagne. Il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Maintenant, de quel côté tu vas Je pense que tu vas du côté des gagnants. Ce que moi je t'invite à faire, c'est que si tu vas aller plus loin, si tu veux être prêt lorsque ça va être la guérilla, clique dans le lien juste en dessous pour assister à un de nos événements offerts où tu vas apprendre comment lever des fonds, comment comprendre le crédit, comment utiliser le crédit à ton avantage. Je ne te parle pas de prendre du crédit pour aller consommer. Si tu es là pour consommer, la porte c'est par là. Moi, je te parle de prendre du crédit pour l'utiliser de façon intelligente. Donc, si tu es ce type de personne-là, clique dans le lien juste en dessous pour assister à l'un de nos événements. À l'issue de l'événement, en toute transparence, on va te faire une offre. Une offre pour t'accompagner, une offre payante pour t'accompagner. Mais je peux te garantir que l'événement que tu vas suivre va te permettre de changer ta façon de voir les choses par rapport au crédit, par rapport au temps et par rapport aux investissements. Et ça fera de toi quelqu'un qui a plus de choix, plus de de flexibilité et qui voit les choses de façon plus large en point de vue financier. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a fait plaisir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu la likes, tu la partages et surtout tu laisses un commentaire. Je te dis à très vite. Ciao!